Moi, je, je mangerais des, des frites, des frites, euh, toute la journée. Euh, alors, si on peut manger le même plat toute la vie, sans, euh, sans prendre trop de fesses, parce que c'est ça le problème. Je mangerais des frites, mais bon, je mangerais des frites, quoi, je ouais. des frites, Ouais, Moi, ce serait de, ce serait de la pizza. Hmm. Tout, toutes, les, toutes les pizzas, en fait. Ah, il y a plus de variétés Si tu manges oui, des bah, pizzas c'est pour ça. Parce que pour toute la vie, par exemple, avec la pizza, il y a quand même grande variété, tu ne tu, t'ennuies tu pas, pas complètement. On peut voilà. faire des frites de patates douces. Comment Alors je n'ai pas précisé des frites de pommes de terre. Ouais, vrai. Mais la pizza, c'est quand même... Mais c'est la pizza, tu peux faire la pizza à la partie par exemple. Bon, ça, voilà. tu, tu renouvelles complètement le... Bon, ben, je, je change, p... je, je prends pizza. pizza aussi. Euh, ouais. je, je pense que c'est le meilleur choix. Ouais. Alors, si j'étais un animal, moi je crois que je serais un chat parce que je les aime bien et parce que ça me correspond bien et puis j'ai connu personnellement un chat qui m'enlève de la pizza Ah Donc c'est un, un, un, un bon point Alors moi je serais un chien Un chien avec plein de poils, un sympathique qui, euh, qui court partout qui, qui est très très content ou qui fait la sieste Et... Qu'est-ce que t'en penses Ouais ça, ça ouais. ouais. ouais. je, je serais Bertie parce qu'en fait euh, c'est c'est moi quand j'étais petite, donc c'est facile. Merci cette toi, C'est comme Madame Bovary. Euh... Ouais. Alors moi je serais euh, Donatello de et blanc, des tortues ninja. Parce qu'ils se euh, Parce une pizza. Oh là là, ça c'est pas facile, ça je serais, euh, je serais un tablier de pizza je pense. Et toi <rire> ah, C'est dur comme question, euh, je serais une paire de chaussettes en laine Non, des paires de, de chaussettes en tissu synthétique très moltonnées qu'on met en hiver pour avoir très chaud et pouvoir lire des livres comme ça, euh, avec une couverture. En fentex, le les, les trucs qu'on a découvert au Québec. Ah oui, c'est voilà, ça des, des... Ouais. Et des grosses chaussettes comme ça.